C'était il y a un mois maintenant, oui. one et du coup, euh, premier album. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc euh, toujours projet en cours, euh, défendu actuellement. C'est ça. Ouais. Et là, on est en train de réfléchir déjà aux nouveaux morceaux, on est en train de se poser pour euh, écrire et faire des nouvelles, euh, nouvelles progues. Bon. Euh, pour toi Antoine, parce que toi, je sais qu'il y a plein de projets aussi qui se préparent, euh, parce que tu collabores aussi avec pas mal de monde. Bien sûr. Ben, déjà, je finis cette tournée, Ternier La ça Summer Oui. J'ai encore 10 donc ouais. euh, un candidat, là, euh, dans pas mal de festivals aussi au mois d'août. Euh, et après, à la rentrée, je vais sortir un single qui est justement axé autour de la Terminal Mango, donc ma graine de collection avec l'histoire de Glen, une collaboration qui date de 2-3 ans. Et on a voulu marquer un peu le, le coup en faisant une chanson avec Aichens, avec qui j'ai ouvert aujourd'hui à 2h sur, sur, sur la scène système à côté. Oui. Et euh, des virides, anciennement les Banyans, donc deux artistes avec qui je, je, je tourne aussi, j'ai avec des la semaine dernière. Et du coup, euh, voilà, c'est un plaisir de faire euh, ce projet musical, ce single avec eux. Bon. Alors, je Alors, j'imagine qu'il doit peut-être y avoir des questions. <rire> j'imagine bien ou du tout, oui Eh ben voilà, bah donc, du coup, bah, je, comme, même, même chose que tout à l'heure, je vais te demander de venir euh, de ce côté-là. Et euh, comme ça, parce que si on passe le micro devant les enceintes, on va tuer le premier rang là, tout de suite. Donc euh, on va rester attentif euh, à tout ça. Un hein, comment là -bas, là -bas. Tu veux qu'on qu la fasse poser sa question par là-bas faire préfère ta droite que ma gauche. C'est ton problème hein, après. C'est hein, euh, toi qui vois. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, en tout cas, content hein, en attendant que euh, la demoiselle arrive pour poser sa question. Donc très content de vous savoir les prochaines dates qui Sur cette formule-là, il ont en des dates qui vous attendent pour euh, terminer l'été euh, Non. Non euh... En mode Cistajan, SNK, donc ça c'est vraiment un exclusif. J'ai des dates avec Cistajan euh, il y a pas longtemps, on a fait des dates. Euh, J'aurais deux dates avec SNK aussi dans le futur, mais cette formule-là, euh, c'est vraiment pour le de ce cas. D'accord. SFK, euh, vous avez des dates qui vous attendent peut-être euh, tout seul Le logo, le logo BZH. Ah, le Bretagne. C'est mon souci. qui va être costaud celui-là. Il faut toujours préciser. Euh... Euh, bah, du coup voilà, on a 6 cap qui est là. Tu, à, tu vas pouvoir remonter si tu veux et euh, éventuellement prendre le micro d'Antoine. Voilà, n'hésite pas. Allez. Bonsoir Célia, bonsoir Kimon, bonsoir c'est euh, Je suis Kika de, de Radio. Je voulais euh, d'abord te féliciter par rapport à cet album, sa manière. C'est magnifique. Beau. De rien de beaucoup. Bon. <rire> euh, je voulais te dire. Euh, tu as été sacrée artiste féminine française de l'année par les fr, ça fait, fait quoi <rire> Ben, écoute, franchement déjà c'est une belle consécration, donc je grâce et euh, vraiment... Euh... Alors je ne te cache pas que j'étais surprise, je m'attendais pas à ça et euh, franchement c'est kiffant et euh, ça donne la en fait. Ça, ça donne envie de continuer, d'autant plus que nous, on n'est déjà pas très nombreuses chez les femmes. Les femmes et euh, les... voilà, moi j'ai des, des îles en plus, donc euh, franchement c'est super. Je suis vraiment contente et je remercie encore tous ceux qui ont voté pour moi. Bravo, félicitations. Excuse-moi c'est ça, mais il aurait même été intéressant de savoir dans, ce, dans ces votes... Le pourcentage de femmes, en fait, qui, qui ont réellement voté, c'est pour toi, vraiment en, en, en mode soutien, quoi. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais je je le, je pourrais avoir les chiffres. Oui, mais voilà, tu demandes à arriver à <rire> bah, <pas> faire euh, <rire> discrètement. Je vais creuser tout ça et j'essaierai de te faire parvenir. Mais ce serait intéressant coup, à hein. savoir. Après, bon, voilà, je pense que euh, déjà, si mon nom est ressorti c'est qu'il y a une majorité, que ce soit de femmes ou d'hommes, et c'est... Je ne suis pas là pour toucher que les femmes. Voilà, non, le message mais... est universel et donc vraiment je rembrasse, c'est de la force pour moi, pour continuer encore, d'autant plus que je suis en Indé, oui. cet album a été fait complètement en Indé, et c'est euh, une belle consécration. Merci. Oui. Euh, si ça vas-y, si tu veux poser ta prochaine question. Eh bien écoute, j'enchaîne après euh, Fred. Euh, comment te décrirais-tu Comment je le décrirais Alors ça c'est une bonne question, quelques deux très simples déjà, qui portent des valeurs humaines telles que l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Déjà, et puis euh, qui a envie d'apporter en tout cas du bien-être aux gens à travers mes chansons notamment et parce que bien souvent c'est ce qui revient en fait. Hein, c'est très compliqué de parler de soi hein, parce que ça peut être euh, pris comme un manque d'humilité, mais c'est vrai que je suis quelqu'un déjà de très simple nature, qui aime aller euh, vers les gens, qui parle avec les personnes, qui. Voilà. Je suis lui-même tout simplement une âme de passage sur cette terre. Tu parles de la sagesse, tu parles de distribuer des bonnes vibes. Mm -hmm. Tu as tout donné sur scène euh, le 22 juin au festival d'Oumitra et chante. Ah oui Tout à l'heure tu les as fait chanter aussi. Oui. Ça fait du bien Merci de retourne ici. Euh, je vais parler à Singal et à pose du coup Merci. Euh, par rapport au fait qu'ils reviennent ici trois ans après. Ça te fait quoi de chanter avec eux Okay, bah déjà je les découvre aussi, hein, parce que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, hein, on se voit, c'est la deuxième fois effectivement, et euh, bah, ils sont frais. ils apportent une fraîcheur du coup, euh, je, je pense qu'on a deux mondes complètement différents, mais il faut que de tout se mixe justement, hein, pour, de tout pour composer, et euh, voilà, moi je trouve qu'ils ont, ils ont une belle énergie, ils ont une belle énergie pour continuer, hein, c'est cool, alors moi je ne pourrais pas dire que je saurais faire ce qu'ils font, <rire> donc respect on ne serait pas pensé en faire ce que j'ai fait en anglais Je respect, mais pourquoi pas partager ces univers-là, les mélanger voir ce que ça peut donner Et est-ce que c'est dans la même vibe, ce que tu as fait la rencontre des garçons par rapport à MC Jannick, Yannis ce ou Max Livio Comment s'est faite ta collection Ces rencontres-là, comment elles se sont faites, c'est ça Alors moi déjà, quand j'ai commencé à chanter, Jannick, Spryka, c'est des mentors pour moi Donc en fait, ils ont toujours été là à me booster, à m'encourager. J'ai posé pas mal ce de projets justement à aider un son avec Yann et tout ça. Donc c'est vraiment comme ça que la connexion s'est faite. Ils m'ont accueilli vraiment comme une petite sœur. Et, oui, et effectivement, euh, c'était clair qu'il paraît sur mon album. C'était vraiment, euh, vraiment, ouais, vraiment important pour moi, vraiment important. Yannis, c'est pareil, hein, ça fait très longtemps que j'écoute sa musique hein, puisque depuis très jeune, il chante. Je l'ai découvert en Martinique. À l'époque, c'était Vital Yannis. Donc, euh, et puis c'est par le biais de la musique qu'on a fait rencontre. Du coup, je lui ai proposé de faire euh, le morceau de sa musique jouer avec moi. Après, on s'était déjà croisé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est devenu un frère de cœur et pareil, qui, qui me donne la force comme un grand frère. Quoi. Ça, du soutien. Voilà, tu te tout à fait. Après, bon, ma singe, je l'ai avec de radio euh, à distance. Merci encore pour ça. Euh, musicothérapie. Euh, musicothérapie totale pour nous. Okay. Euh, Est-ce que tu as encore des choses à soigner à l'intérieur de toi, si je peux et, et, Ah oui. Ça, ça, ça. Ah oui, parce que moi je pense que même toute une vie ne suffit pas pour vraiment être en phase euh, complètement avec soi-même. Euh, pour moi, la question de l'évolution euh, spirituelle, déjà sans conscience, bien souvent l'ego nous le joue des tours parfois, euh, voilà, quand on a effectivement euh, une histoire de vie qui, où il y a eu soit des traumas ou des situations qui font qu'on ben, est encore blessé dans notre âme. Bien sûr. voilà, moi je suis encore en phase de guérison, si je peux parler en toute transparence. Tu as parlé de psychothérapie, donc je souligne quand même que je suis en train de me former à cela, justement. Là, là, là. <rire> donc je prends ça comme un signe et ça m'a dit que je suis sur la bonne voie. Bien sûr. Donc voilà. On entend mon Est-ce que tu écris d'abord la musique, ou d'abord tes paroles, et ensuite tu chantes en créole, ça sert en anglais, D'accord. Alors c'est d'abord les mélodies qui me viennent, et en fonction de la mélodie, il ben, y a des mots qui viennent, et c'est comme ça que ça me donne la direction justement pour la thématique, et après je compose autour, avec des musiciens, et voilà. Ça t'arrive de composer toi-même alors euh, non pas vraiment parce que bon là, il je... n'y a que récemment que je travaille avec la guitare mais c'est vrai que je peux entendre des choses dans ma tête et que je demande à retranscrire du coup euh, à un vrai musicien pour le coup qui ah, a plus de, de bagages et d'expérience. Bah, c'est ça, mais quelque part tu Oui, je là. compose, je compose d'une certaine manière parce que les musiques elles viennent aussi dans ma tête. Il n'y a pas que des paroles, il n'y a pas que ah. des mots. Il <rire> y a aussi des, des notes, des mélodies. Des... Voilà, exactement. Et, là, et tu poses tes textes. Tout à fait. Ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour tes questions. Merci pour ces questions. Euh, L'ami Polo, reprends le micro. Peut-être que tu une question. Euh, alors je vais venir sur la petite preuve aussi, parce que voilà. Non, mais du coup, euh, Antoine, du coup j'en profite. Ça fait des années que tu es, es dans le circuit, que tu vois plein de choses, tu fais Selecta tu de la radio, tu fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu Quels sont les projets à venir qui te, qui te motivent, les trucs que tu as envie de faire moi je pense que c'est vraiment euh, développer ce projet termination de project dans les festivals ou dans certaines salles parce que je pense que même dans ce système on peut amener, on peut ramener les gens, on peut faire des trucs sympas donc continuer dans cette voie-là et puis dans euh, la voilà, production donc j'ai déjà sorti quelques singles, Netflix, le dernier avec euh, Neltsy et Canyon toujours mixer l'ancienne et la nouvelle génération et ouais, pour moi le, le futur c'est ça, c'est toujours regarder un, un tiers dans, dans la nouvelle génération sans oublier l'ancienne génération, quelque chose présente, de mixer les deux, euh, voilà, avancer avancer un peu les trucs, euh, vraiment dans tous les styles euh, on a la chance d'avoir un reggae qui est assez riche, euh, qui, a, qui est très divers au niveau des instrumentaux, au niveau des gens qui font du reggae, et vraiment profiter de ce métier euh, et de cette différence quoi, moi je suis vraiment là-dedans et voilà ça. ça. Et alors j'avais une petite question pour vous les gars aussi, parce que du coup euh, voilà vous avez un reggae qui est ultra engagé, qui est très actuel aussi, comme ici aussi, aussi, mais... On peut dire que c'est une thématique récurrente du reggae, l'écologie, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait bouger sur ces thèmes-là Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter là-dessus Écoute, euh, effectivement, c'est un combat que les anciennes générations doivent bien sûr euh, mettre devant, mais ne le font pas forcément. Donc en fait, c'est une responsabilité, une qui nous incombe. On a, si on doit avoir un combat, pour nous, c'est l'écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui déconne et il faut se bouger pour ça, donc voilà, si notre musique devait avoir un message, good vibe bien sûr, et être heureux d'être là, partager la musique, partager des instants avec le public, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure et c'est ce qu'on a tort faire.